Merci pour votre patience. On aura deux déclarations de la part du président Schulz et du ministre président Magnette. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci, Paul, d'être venu. Ce matin, j'ai rencontré la ministre canadienne Christian Freeland, ensuite le ministre président de la Wallonie, Paul Magnette. C'était deux rencontres, entretiens très, très constructifs. Et nous avons trouvé ce matin aussi euh, un moment... On a eu un moment euh, de la vérification des, de l'état des choses, et euh, la conclusion de ce matin, et nous avons pas seulement eu des entretiens constructifs, aussi la volonté de trouver des solutions. Les négociations du côté canadien sont conclues. Les Canadiens, euh, et Madame Freeland, de nouveau, a confirmé la volonté de trouver une solution euh, avec nous, euh, les Européens, mais les problèmes qui restent sont des problèmes à l'intérieur de l'Union européenne. Les Canadiens, pour le clarifier clairement, euh, ont expliqué les... Euh, négociations sont conclues, on peut aller à la signature des traités et ensuite ouvrir le processus de la ratification. Les problèmes qui restent sont des problèmes européens. Nous avons discuté ces problèmes. Il n'y a à mes yeux euh, aucun problème qu'on ne peut pas résoudre. Nous avons euh, donc discuté euh, quelle est la piste qu'il faut euh, trouver pour résoudre ce problème. Les services de la Commission étaient présents ce matin ici. Ils sont disponibles pour répondre à toutes les questions ouvertes qui concernent encore l'administration européenne. Et le débat euh, de ce matin, euh, je conclue euh, en les considérant comme euh, le début de transformer ce processus dans une victoire pour euh, tous les participants. Je suis très optimiste qu'on va trouver pour les CETA euh, des solutions euh, qui vont encore améliorer euh, un projet d'un traité international de commerce qui est déjà très, très bien, mais les clarifications qu'on va trouver vont nous aider encore, des... aussi, à gagner plus euh, de confiance pour ce processus. Je suis très reconnaissant pour le ministre président. Je crois, Paul, on pourrait dire c'était un entretien très sérieux, mais aussi très constructif. Et je remercie le ministre président d'être là. Aussi Mme Freeland, qui a reporté le vol pour entrer euh, à Toronto. Euh, mais je crois que ce matin était très, très utile pour euh, que nous trouvions finalement euh, la possibilité de... Euh, d'adopter un traité international de commerce avec le Canada qui est à l'un côté une réponse au besoin d'introduire des règles dans les commerces internationaux et qui répond à l'autre côté à beaucoup des préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens. Merci. Merci, Martine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vraiment remercier Martine Schulz pour son initiative. L'Europe est un peu compliquée, de temps en temps, il y a des petites difficultés, et c'est heureux que ce soit le Parlement européen, c'est-à-dire l'institution directement élue par les citoyens européens, qui permette d'essayer de trouver des solutions qui sont des problèmes, des solutions aux problèmes qui sont largement partagés par les citoyens européens. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à nos partenaires canadiens, pour leur grande patience, leur grande patience face au temps dont nous avons besoin pour régler les problèmes entre nous, Européens. Je me réjouis également que tout ce dont nous avons pu discuter avec nos amis canadiens ait pu conduire à un accord, et que la partie avec le Canada ait été conclue, et que donc les discussions que nous avons menées ensemble ont été très utiles. Elles ont permis déjà de beaucoup améliorer le texte. Nous avons encore quelques petites difficultés entre Européens, ne pas le cacher, et donc il va encore falloir travailler et discuter dans les prochains temps, discuter pour non pas créer des problèmes, je pense que c'est important qu'on le comprenne bien, je ne suis pas ici pour créer des problèmes, je suis ici au contraire pour chercher à faire en sorte que l'on ait des traités qui soient des traités avec un niveau de protection en matière sociale, de services publics, en matière d'environnement, avec un niveau de garantie juridictionnelle qui soit les plus élevés au monde et que ceci devienne demain le standard que l'Union européenne défendra dans toutes ses négociations bilatérales. C'est un enjeu qui, je pense, en vaut la peine et je pense que ça vaut la peine de prendre encore un petit peu de temps et de permettre aussi que se terminent les procédures parlementaires qui ont commencé. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, merci pour votre attention.